Yop les bros, c'est Daisy j'espère que vous allez bien On se retrouve sur une nouvelle vidéo pour avoir des likes sur Instagram Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire Si c'est le cas, lâchez un petit like et un petit commentaire Allez, à tout de suite les potes Je viens de des snipers Je suis un tireur Donc les potes on va commencer ce tuto sur Instagram, donc vous lancez Instagram et là normalement vous avez des photos ici Donc là j'en ai mis une, donc c'est celle là, là. voilà donc là il y a une photo Alors ce qu'il faut faire c'est qu'il faut aller sur Apple Store, vous allez écrire follower Instagram Que je ne sais pas écrire parce que je suis une grosse bite, oh my god, ouais, c'est un haut en fait, je suis un gros connard donc là vous allez sur, vous allez installer celle là Follower report Donc là vous allez là Et normalement quand vous allez le lancer Il va vous demander de, bah de vous connecter Donc là normalement il va pas me demander Parce que je me suis déjà connecté pour la vidéo Voilà Ah si il va me demander Donc là ça va être coupé au montage Attention Hop donc là vous voyez plus rien normalement hein, c'est normal c'est pour pas que vous voyez ce que je suis en train de mettre les habits la mouche tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac connexion donc là il va vous demander ça vous mettez autorisé voilà donc là on arrive là on comprend rien et là vous allez appuyer tout simplement sur like voilà et là vous mettez skip pour passer le truc pour payer là. Donc là vous mettez ça comme ça hop, hop, hop. Vous, En fait vous appuyez là vous spammez. Et en fait en haut à droite vous allez gagner des pièces. Là vous voyez c'est en train d'augmenter là. Et en fait vous faites tout le temps ça. Donc là vous, vous faites ça au moins pendant genre une minute tu vois au calme. Je fais ça pendant une minute hop. Et là vous allez par exemple aller dans, en bas à gauche là dans, dans le petit cœur là. Vous allez choisir la photo. Et là vous allez descendre. Et là en fait vous payez avec les crédits que vous, avez, euh, que vous avez eu Donc en fait là genre si vous montez à 200 vous avez 50 likes Mais ça c'est approximatif hein, parce que là par exemple je vais demander 20 likes tu vois Donc j'avais 0 likes hein, sur la photo juste avant Et là vous allez voir ça commence à monter là Voilà j'ai 40 likes alors que j'en ai demandé J'en avais demandé 20 je crois Je crois que j'avais demandé 20 je suis pas sûr Attends on va voir ouais j'en avais demandé 20 et j'en ai eu euh, je suis déjà à 40 quoi donc imaginez genre si vous vous spamez vous appuyez genre sur euh, pour avoir 200 likes imaginez combien vous en aurez quoi donc euh... contre il y a un petit bémol dans cette technique donc ça sera pareil pour toutes les techniques les potes c'est qu'en fait quand vous allez euh, genre si vous avez un compte euh, bah si c'est un vrai compte instagram j'imagine que ça sera un vrai c'est logique hein. je suis un, un peu un connard en fait vous allez like plein de trucs et vous abonner à des trucs que vous voulez pas Parce qu'en fait quand vous allez là et euh, en fait tout simplement vous appuyez pour, euh, pour avoir des pièces En fait vous, vous likez des photos et vous suivez des gens que vous voulez sûrement pas Donc là vous voyez j'enlève, là, là, je vais liker ces quatre photos là que vous voyez Donc là si vous, si vous avez une copine et vous likez la photo là, là tu vois faut se poser des questions tu vois. Elle va se poser des questions, elle va venir chez toi, elle va t'enculer et le problème, vous voyez, j'ai 300 abos donc ça, je me suis abonné à toutes ces gens. En fait, c'est juste ça le petit bémol de, de cette application. C'est toutes les applications, hein. c'est un peu pareil partout. Vous avez juste après à vous désabonner, tout simplement. Et normalement, bah, vos abonnés resteront. Normalement. Et là, vous voyez, j'ai demandé deux fois 20 likes. Et je suis déjà à 100 likes, hein. quand même. C'est pour vous dire que ça marche super bien. Donc voilà, les potes, là, on a réussi à avoir 400 crédits. Et là, ça monte encore. Donc là, on va faire une demande de 100 likes. Je crois que c'est ça, hein. 100 likes. Ouais, voilà. Hop, y'a yes, sûr. Donc là, j'avais, euh, j'avais pas beaucoup de likes. Hein. J'en avais, euh... j'en avais 113. Donc là, vous allez voir. Attention, on va être à combien Hop, hop. Ah, ça, ça n'arrête pas encore. Hein. Ça s'arrête pas les likes. Hein. Regardez, ça fait au moins une minute que j'attends et les likes qui s'enchaînent encore. C'est. Waouh! Attention! Voilà les potes, je suis à 500 likes sur une photo aussi nulle! <rire> Donc voilà les potes, c'était la petite vidéo sur euh, tuto comment avoir des likes sur Instagram et des followers aussi. Vous, vous avez vu que je peux avoir des followers aussi. Par contre, euh, ça marche un peu moins bien que les likes, mais ça fonctionne. Donc voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, Lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo Allez, salut les potes, c'était DOLSY motherfucker.